Bon, après les épées d'Eden, je vais vous présenter les bâtons. Les quoi Mais si tu sais ce fameux bâton là avec lequel Rodrigo Borgia te pète les dents dans Assassin's Creed 2. Non, tu vois toujours pas Bon, bah je crois qu'il est temps qu'on fasse un tour d'horizon sur le sujet. C'est parti Avant de commencer cette vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner ma vidéo expliquant tout sur les fragments d'Eden. C'est une introduction générale à la thématique abordée dans cette vidéo, qui te permettra de comprendre tout ce que je vais te raconter. Attention toutefois, si tu n'as pas terminé Assassin's Creed Origins ou Assassin's Creed Odyssey, cette vidéo pourrait te spoiler. Mais ne t'inquiète pas, reste là, si tu veux quand même profiter de la vidéo. Je t'avertirai lorsque je passerai en revue les événements de ces deux jeux. Et parce que je suis un mec bien et que tu as l'air plutôt sympa, je vais également t'afficher un timecode à l'écran pour que tu puisses directement aller à la suite de la vidéo. Les font partie des artefacts pour lesquels nous avons les traces historiques les plus anciennes. Ce sont des instruments liés à la souveraineté ainsi qu'à la domination. Chaque bâton possède des pouvoirs spécifiques, néanmoins je peux t'en donner un premier aperçu. Premièrement ils ont été conçus pour contrôler l'esprit et le corps humain. Ils peuvent également contrer le pouvoir des pommes d'Eden et l'artefact peut aussi être utilisé au combat comme une lance comme le fait Rodrigo Borgia quand il s'en sert. Passons à présent à la présentation des différents bâtons. Comme tu l'as compris depuis le début il n'existe pas qu'un seul bâton mais plusieurs. Officiellement Officiellement, ils sont 4 à avoir eu une réelle histoire depuis la création de l'humanité, mais officieusement, ils sont un peu plus nombreux. Tout comme dans ma vidéo précédente sur les épées d'Eden, afin de ne pas te perdre, je vais nommer les bâtons. Bon, cette fois-ci, on va faire un peu plus original, ne t'inquiète pas. Les 4 bâtons connus ont un nom et ainsi qu'une apparence propre, à savoir respectivement le bâton papal, le bâton d'Alexandre, le bâton d'Hermès Trismégiste, que l'on appellera bâton d'Hermès pour la suite de la vidéo pour des raisons plus qu'évidentes, ainsi que le bâton impérial. En revanche, désolé pour les autres bâtons, il va falloir vouloir suivre. On va d'abord commencer avec les bâtons inconnus, c'est-à-dire ceux pour lesquels on ne sait pas énormément de choses. Pas même s'il s'agit d'un des quatre fragments cités plus tôt où ce sont des objets propres à eux-mêmes. Ils ont simplement fait irruption à un moment précis dans l'histoire, puis ont disparu sans laisser de traces. La première utilisation connue d'un bâton d'Éden est due au célèbre prophète Moïse, qui s'est servi de l'instrument pour séparer la mer rouge et libérer les Israélistes d'Égypte. Plus tard, on sait que le pharaon Shabbataka s'est servi d'un bâton d'Éden pour régner sur l'Égypte au 7 7e siècle avant Jésus-Christ. Le bâton aurait également été utilisé par d'autres pharaons avant et après son règne par transfert tout simplement. Enfin en 1839 une statue de Durga se situant dans des ruines de la première civilisation sous le palais d'été de Ranjit Singh a été représentée en tenant un bâton d'Eden. Ce bâton ressemble fortement au sceptre impérial mais rien ne peut le confirmer. Passons maintenant au bâton connu. Allez on commence en force avec le bâton papal qui doit pour une grande majorité d'entre vous vous dire quelque chose. Et je dis ça parce qu'il s'agit du bâton que Rodrigo Borgia Utilisé dans Assassin's Creed 2. Donc si tu y as joué, tu verras forcément de quoi je parle. Après les pouvoirs généraux des bâtons, voici donc la liste des pouvoirs qui sont propres au bâton papal. Premièrement, il peut créer ou conjurer des illusions de l'esprit. Humain. Ensuite, le possesseur du bâton peut devenir invisible. Il peut également contrôler l'esprit humain, ce qui n'est pas la même chose que conjurer des illusions. Enfin, une fois combiné avec la pomme d'Éden, sa capacité de contrôle de l'esprit augmente, mais il peut aussi faire office de clé pour ouvrir le sanctuaire de la première civilisation qui se trouve sous le Vatican, que l'on peut voir dans Assassin's Creed 2 tout à la fin. Pour la trace historique de ce bâton, le ou les Isous qui ont manipulé ce bâton reste pour le moment inconnu. Le premier porteur connu de cet objet serait un dénommé Jean-Baptiste, l'homme qui a baptisé Jésus. Après Jean-Baptiste, le second porteur était un dénommé Saint-Pierre. Oui, oui, on parle bien d'un des apôtres de Jésus. Il a détenu le bâton de l'année 30 jusqu'à l'année 67. Il s'en est servi pour établir le christianisme et devint donc le premier pape. On suppose alors que le bâton a circulé pendant des siècles entre les mains des différents papes. J'imagine donc que tu as compris comment Rodrigo Borgia met la main sur le bâton en 1492 Non Enfin, c'est pourtant pas compliqué, il obtient le bâton par transmission lorsqu'il devient le pape Alexandre VII en 1492, et après ça, du coup, il va le conserver pendant 7 ans, jusqu'à ce que le jeune Ezio Auditore l'affronte en combat singulier. Après avoir vaincu Rodrigo, Ezio prend possession de l'objet quelques instants, le temps de rentrer dans le temple de la première civilisation, puis, lorsqu'il tentera de retirer le bâton après sa petite rencontre avec Julien dans le temps, l'arme s'enfoncera dans le sol de la chapelle Sixtine. Depuis ce jour, le bâton n'a plus jamais donné signe de vie ailleurs. Bien, passons maintenant au bâton d'Alexandre. Attention, je me dois... De de te mettre en garde. Si tu n'as pas joué à Assassin's Creed Origins et que tu comptes y jouer, cette partie va te spoiler. Je t'affiche donc un timecode maintenant pour que tu puisses passer au bâton suivant. Comme tu l'auras certainement compris, ce bâton doit son nom à son porteur principal, Alexandre le Grand. Faisons d'abord un point sur les pouvoirs propres à cette arme. Et bien en réalité, ce sont exactement les mêmes que pour le bâton papal, à l'exception qu'une fois le bâton combiné avec la pomme d'Eden, il fera office de clé pour ouvrir le sanctuaire Izu, se trouvant sous le temple de Siwa en Égypte. Historiquement parlant, le bâton a uniquement circulé dans le camp de des templiers. On ne sait rien des membres de la première civilisation qui l'ont utilisé. Aux alentours de 334 avant Jésus-Christ, on sait que les proto-Templiers ont offert le bâton ainsi qu'un trident d'Éden au roi de Macédoine, Alexandre le Grand. Grâce à ces deux instruments, ainsi que son armée, il parvient à créer l'un des empires les plus larges de tout l'Ancien Monde. Malheureusement pour lui, en 323 avant Jésus-Christ, la proto-assassin appelée Iltani s'infiltre dans le palais de Nabuchodonosor II. Là, elle empoisonnera Alexandre, mettant fin au jour du roi ainsi qu'à son empire. Le corps Alexandre fut enterré avec le bâton d'Éden à Alexandrie. 300 ans plus tard, en moins 47 avant Jésus-Christ, le leader de l'ordre des anciens, Flavius Metellus, récupère le bâton dans la tombe d'Alexandre. Il prendra ensuite la route de Siwa accompagné d'un autre membre de l'ordre, Lucius Septimius. Combinant le pouvoir du bâton et de la pomme d'Éden, les deux membres de l'ordre accèdent au temple dissimulé sous Siwa où ils découvrent le contenu de ce lieu. Après cette découverte, Septimius récupère le bâton et se rend à Rome. En moins 44 avant Jésus-Christ, Aya élimine Septimius au théâtre de Pompéi. Lors de sa mort, le romain révèle à Aya qu'il a donné le bâton à l'ordre des anciens se situant à Rome. On sait ensuite qu'au 19e siècle, un templier du nom de Alexander Burns part à la recherche de l'artefact en Afghanistan. Aucune information n'a été transmise concernant la réussite ou l'échec de ses recherches. Le bâton est donc actuellement perdu dans la nature. Bon, qu'est-ce que tu suis toujours T'en veux encore Parfait, parce qu'on va passer maintenant au bâton d'Hermès. Attention si tu n'as pas terminé Assassin's Creed Odyssey ou que tu comptes y jouer, cette partie peut te spoiler. Voici donc à time -cours. Code pour passer directement au bâton suivant Bon alors ce bâton a vraiment un paquet de pouvoirs et ils sont vraiment incroyables Allez on commence très fort avec le fait que le possesseur du bâton se voit offrir l'immortalité Rien que ça Pour aller de pair avec l'immortalité le porteur du bâton n'a plus besoin de subvenir à l'un de ses besoins primaires Se nourrir Bon pour ce qui est de dormir ou d'aller au petit coin ne me posez pas la question je n'en sais rien Ensuite le bâton accroît les capacités physiques de son porteur Bon vu que ça ne suffit pas le bâton permet de manipuler l'énergie mais aussi de se téléporter tu pensais que c'était terminé Eh ben non, puisque le bâton offre la transmutation à son porteur. Si le terme te parle pas, en gros, la personne qui l'utilise peut se transformer à sa guise en tout et n'importe quoi. En gros, ça peut aller du simple plot de circulation à euh, la bête mythique Cerbère. Bon, et petit bonus, le bâton est une clé qui permet de sceller l'Atlantide. Très peu pour nous, vous me direz. Passons maintenant à son parcours à travers l'histoire. Le premier possesseur était un izou nommé Hermès Trismégiste, ce qui explique le nom très original de ce bâton. Il faut noter que Hermès était perçu comme le dieu de la magie et de l'alchimie par les grecs et les égyptiens, mais également comme un messager des dieux. Au 6e siècle avant notre ère, il rencontra Pythagore. C'est alors qu'une fascination insoutenable remplit Hermès vis-à-vis -vis du mathématicien. Il confia alors le bâton à Pythagore, qu'il désigna comme son successeur. Après avoir obtenu l'artefact, Pythagore part en quête d'une trace de la première civilisation. Il découvrira les portes de l'Atlantique où il resta pendant plusieurs siècles grâce au pouvoir d'immortalité que lui confiait le bâton. Plus tard, il donna à son tour le bâton à Cassandra, sa fille, et lui demanda de sceller l'Atlantide avant de rendre son dernier souffle. Le bâton n'étant plus en sa possession, l'immortalité ne lui appartenait plus et mourra à l'instant où il retira sa main du bâton. Cassandra conserva le bâton pendant des siècles, pendant un laps de temps bien plus important que son père, jusqu'au jour où elle rencontra Leila Hassan à qui elle donna le bâton. Tout comme son père, ses dernières paroles furent l'objet d'une requête. Elle demanda à Layla de détruire tous les artefacts quand elle en aurait l'occasion. Aujourd'hui, le bâton d'Hermès, trispégiste, est toujours entre les mains de Layla. On devrait donc certainement en entendre parler à nouveau dans les prochains jeux. Allez, il est temps de passer au bâton impérial, qui est selon moi le bâton le plus intéressant. Et je dis pas ça parce que c'est le seul qu'on voit pas dans les jeux. Hein. Faisons d'abord un petit tour d'horizon de ses pouvoirs. Bon, rien d'exceptionnel, il peut créer des illusions et prendre le contrôle de l'esprit humain, patati tatata, comme tous ses confrères. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il est capable de rendre invisible son propriétaire, et le bâton aura également une capacité de transmission de messages. En 1908, lorsque l'assassin Nikolai Orelov approche le bâton, il entend des messages venus d'un autre temps, notamment une discussion entre deux individus appelés Adam et Eve. Un peu étrange tout ça, tu trouves pas Alors, je t'ai parlé de Nikolai Orelov juste avant, ça doit certainement t'embrouiller. Faisons donc un petit tour d'histoire concernant cet artefact. En 1888, le bâton a été confié au tsar Alexandre III, provenant d'une source inconnue. Il servait de sceptre impérial et assurait le maintien du pouvoir du monarque sur l'Empire russe. En octobre 1888, le tsar est attaqué par l'assassin Nikolai Orelov, qui tente de récupérer le fragment d'Éden. Il échappe de peu à la tentative d'assassinat et rentre chez lui en possession de l'objet. À la mort d'Alexandre, le bâton est confié à son fils, Nicolas II. Malheureusement, en 1908, un dénommé Rasputin infiltre le palais et remplace le bâton par une révolution. L'original est emmené dans une station de recherche templière nommée Tunguska. Durant l'été 1908, les assassins contactent Nikola Tesla et lui proposent de prendre sa revanche sur le templier Thomas Edison qui l'a discrédité par le passé. En utilisant la tour de Wardenclyffe, combinée à sa maîtrise de l'électricité, Tesla génère l'une des plus grandes explosions de l'histoire, dont la force aurait a priori avoisiné les 30 mégatonnes de TNT. Cette explosion a détruit plus de 2000 km de forêt, la totalité de l'installation de recherche ainsi que le personnel qui s'y trouvait. Bien que l'événement soit une victoire totale pour les assassins, il n'est pas sans sacrifice. Nikolai Orelov est le seul survivant. Revenant plus tard dans les décombres, il retrouve sa collègue Anna au bord de la mort qui lui marmonne que le bâton a été détruit dans l'explosion. Mais cette information n'est pas tout à fait véridique. En réalité, un fragment du bâton a résisté au choc et s'est retrouvé de manière mystérieuse entre les mains de Rasputin. Rasputin utilisa l'éclat du bâton pour manipuler la femme Nicolas II, une dénommée Alexandra, pour tenter d'éliminer le monarque mais sans succès. En 1916, Raspoutine est éliminé par les assassins mais emporte le fragment avec lui dans sa tombe. Lorsque Orelov découvre l'existence de cet éclore en 1917, il exhume le corps de Raspoutine pour le récupérer. La dernière trace connue à ce jour du fragment remonte à 2002 et est en possession à ce moment de Nadia Orelov, la fille de Nikolai. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher toutes vos théories sur tous les bâtons, si vous en voyez d'autres qui aurait pu être des bâtons d'Eden Si la vidéo t'a plu, je t'invite donc à liker à commenter, à partager Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo C'était Auré, en direct de la expérience Prenez soin de vous et... pas Bye tout le monde